Il me semble que c'est la fin des présentations des visiteurs, donc nous passons à la période des questions orales. La parole elle est à la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, cette question s'adresse au premier ministre. Le gouvernement Ford a dit à plusieurs reprises qu'aucune ontarienne ne sera obligé de payer des services essentiels de la santé, que la couverture Rameau sera là pour soutenir les gens avec des besoins en santé très graves. Est-ce que le Premier ministre défend toujours cette affirmation? La ministre de la Santé des soins de longue durée. Oui, bien entendu, nous allons répondre aux besoins de bases médicaux, mais bien entendu, nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars du dernier gouvernement. Nous allons protéger l'essentiel. Nous avons fait une vérification complète de toutes les dépenses gouvernementales. Nous nous concentrons sur l'essentiel. Nous devons moderniser le réseau de la santé pour que nous puissions répondre aux besoins des gens aujourd'hui et à l'avenir. Question complémentaire. Allison Newton et John Elonderville sont dans la tribune. Tous les deux ont une insuffisance rénale et ont besoin de traitements de dialyse pour être en santé. Mais le Premier ministre va éliminer la couverture à l'étranger. Par exemple, le service de dialyse. Ces personnes ne peuvent pas obtenir une assurance privée pour cette couverture car les assureurs ne l'offrent pas. Et donc, ils ne seront pas en mesure d'avoir une couverture privée. Est-ce que le Premier ministre pense qu'il... Il devrait s'endater ou ne jamais être permis de quitter la province. La ministre de la Santé. Le programme pour services de santé à l'étranger dépense un tiers de son budget pour l'administration et ça n'a jamais offert une bonne couverture à l'étranger. Et donc les gens croient qu'ils ont une meilleure couverture, mais il faut leur dire la vérité. Ils devraient prévoir leur propre couverture à l'étranger. Grâce à nos, à nos consultations, nous avons identifié certaines personnes qui ont besoin de programmes de, dia, de services de dialyse, qui ont du mal à accéder à une couverture privée. Nous avons hâte de travailler avec vos invités pour qu'ils soient en mesure d'aller à l'étranger. Arrêtez la pendule. l'ordre. Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Voici ce qui se passe lorsqu'on coupe avant de consulter. C'est le, le genre de problème que crée le gouvernement à l'échelle de la province. Je peux garantir que la chose la plus importante pour ces deux personnes, c'est la santé. Les Ontariens qui ont besoin de ces services, Vito mérite les mêmes possibilités que toute autre personne en Ontario. C'est pour ça que le reste de la santé est censé fournir ces services. En raison de ces compressions, le Premier ministre mine l'accès d'Alison John à ses familles à l'étranger pour faire des études à l'étranger. Le Premier ministre écoutera-t-il Alison et John et les autres personnes touchées par l'insuffisance rénale et va-t-il annuler ces compression irresponsable. La ministre de la Santé. Merci. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, je dirais à la chef de l'opposition, le tiers des dépenses reliées à ce programme pour services de santé à l'étranger étaient consacrés à l'administration. Ce n'est pas un bon rapport qualité-prix. Nous devons investir plutôt dans les services de première ligne. Nous comprenons qu'il y a certaines circonstances, par exemple, les gens sud sudialaises qui ont du mal à trouver une couverture privée. Nous voulons qu'ils soient en mesure d'accéder à cette couverture pour qu'ils puissent voyager. Et j'implore tous les ontariens avant de voyager d'acheter une police d'assurance privée. Elle ne coûte pas cher. Cependant, il y a des circonstances exceptionnelles et nous avons hâte de nous attaquer à ces problèmes en collaboration avec vous. Prochaine question, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse au premier ministre, mais la ministre de la Santé vient de reconnaître que les gens seront obligés de payer eux-mêmes la santé, et les ontariennes ne veulent pas devoir payer les services de la santé, car seuls les plus nantis seront en mesure de le faire. Aujourd'hui, le Star a révélé des documents internes selon lesquels le plan du gouvernement pour des compressions importantes mettrait à risque les familles de la province et, en fait, constitue un danger pour les enfants vulnérables. Le premier ministre a-t-il lu ce document? Et si oui, pourquoi a-t-il coupé un milliard de dollars du ministère des services à l'enfance? La ministre des services à l'enfance... Je m'inscris en faux contre la prémisse de la question de la chef de l'opposition. Elle sait pertinemment qu'un milliard de dollars n'a pas été enlevé de ce budget. En fait, le budget a été augmenté de presque 300 millions de dollars. Nous avons fait des investissements historiques pour lutter contre la violence faite aux femmes. Nous avons doublé le financement pour les services d'autisme, qui atteint 600 millions de dollars. Nous avons été élus pour rétablir les finances de cette province après 15 ans de mauvaise gestion des dépenses gaspilleuses. Nous devons protéger l'essentiel, c'est-à-dire de fournir des services de réduction de la pauvreté à l'enfance, à la jeunesse, aux anciens combattants, aux nouveaux arrivants. Voici les gens que nous défendons. Et c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur plusieurs options qui nous ont été fournies et c'est pour ça que nous avons rejeté les options qui étaient au détriment des plus vulnérables. Notre gouvernement protégera l'essentiel et je ne vais tirer aucun enseignement de la députée d'en face. Arrêtez la pendule. Pour démarrer la pendule, question complémentaire. Le gouvernement peut donner son interprétation des faits, mais les budgets de dépenses sont clairs. Le budget du mois dernier n'a pas tenu compte des avertissements et, en fait, a apporté compression aux plus vulnérables de la province. Et le gouvernement indique qu'il y aura davantage de compression. Les familles dans le besoin peuvent s'attendre à, à combien de souffrances en raison des politiques du gouvernement. Le ministre des, la ministre des Services à l'Enfance, la chef de l'opposition, continue sa stratégie d'alarmisme. On a, nous a élus pour protéger l'essentiel. Nous déployons tous les efforts possibles. Nous avons étudié toutes les options. Et en fait, nous avons rejeté la majorité des options. Mais voici ce qu'a fait ce ministère. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons mis en place une augmentation de 1,5 de l'aide sociale. C'est un gouvernement qui a investi 175 millions de dollars pour lutter contre la violence faite aux femmes. Nos investissements en services d'autisme sont supérieurs à 600 millions de dollars. Et nous reconnaissons que le reste de la santé, le réseau scolaire et le réseau de services sociaux sont des choses dont les intérêts dépendent. Mais si la députée d'en face veut se servir de rhétorique, elle a le droit de le faire. Mais comprenez-moi bien, je vais toujours euh, l'indiquer lorsqu'elle se sert de ce genre de rhétorique. Arrêtez la pendule. Dernier complémentaire. Bien, Monsieur le Président, je dois respectueusement prêtre, je soumets que c'est le Parti conservateur, le gouvernement qui a su attiser les parts au, au sein des Ontariens et c'est leur coupe déraisonnable qu'ils l'ont fait. C'est très clair maintenant où le gouvernement Ford veut nous amener son approche, surtout lorsqu'il s'agit des gens les plus vulnérables. Ce sont les gens qui vont payer le plus grand prix. Le gouvernement on les a averti que ça va mettre à péril la vie des gens, des jeunes, des enfants, et ça va entraîner des augmentations des, des coûts pour la justice, les services de police et les services correctionnels. Quand est-ce que le premier ministre va à rebrousser chemin sur ces coupes dangereuses, <rires> ministre Encore une fois, la députée de l'enfance d'en face, c'est très bien de par le document que c'était. Une ébauche qui a été circulée quelques mois avant le, le dépôt du, du budget. C'est le, le programme financier. Et nous apportons des investissements dans mon ministère pour les services à l'autisme, d'investir dans les services de traitement pour les enfants, d'assurer qu'on ait un système d'assistance sociale qui est durable. Mais je vais être très clair elle peut parler d'ébauche de documents externes, mais je vais parler de notre budget qui a été déposé le 11 avril et j'ai hâte de, de pouvoir parler des vrais faits au sujet de ce qui se passe dans notre gouvernement et dans nos ministères. Nouvelle question. Les chefs de l'opposition officielle. Merci. Ma question est au premier ministre. Je peux rassurer que le gouvernement a une coupe de 1 milliard de dollars pour les services sociaux et communautaires et des services à l'enfance. Il n'y a rien de, euh, euh, je n'exagère pas, ça va nuire aux gens immédiatement. Les, le centre de santé du Nord fait face à une situation d'engorgement. Ils ont dû annuler six chirurgies et ont pris des étapes d'avertir au public de s'attendre à ce qu'il y ait des listes d'attente de plus long, plus long et de s'attendre à recevoir des soins dans les couloirs et dans les vestiaires. Ils sont maintenant sur à, à veille de pouvoir déclarer un code orange. C'est souvent pour traiter des désastres dans la communauté, tels que des accidents et lorsqu'il y a plusieurs décès. Mais le seul désastre, qui frappe Sudbury, c'est les coupes de ce gouvernement. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il est en train d'empirer la situation lorsqu'il s'agit de la médecine de gloire Premier ministre, non, plutôt la ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Nous sommes très conscients de, des défis et des problèmes financiers de Health Science Nord et qu'ils travaillent là-dessus avec des membres de mon ministère. Et euh, on nous met à jour au sujet de ce qui se passe, mais c'était aussi important de, de savoir qu'on travaille sur les premières lignes et nous investissons 384 millions de dollars pour les hôpitaux l'année prochaine. Nous sommes conscients qu'il y a un surpeuplement. L'engorgement dans les hôpitaux qu'ils ont de la difficulté avec les médecines de couloir et dans, des soins prodigués dans les euh, couloirs et d'autres euh, et des vestiaires et d'autres endroits inappropriés. Nous sommes entre, nous, nous sommes engagés à mettre fin à la médecine du couloir et nous allons euh, apporter des investissements pour mettre fin à cette situation, ce qui comprend le centre dans le nord. Complémentaire, Monsieur le Président, le financement des hôpitaux est euh, ne euh, maintient même pas euh, les coûts d'inflation et encore moins d'une population vieillissante, mais c'est, euh, il y a aussi des coupes à, à la santé numérique, l'e-health, qui veut dire moins de coordination, moins de prévention des maladies et plus de patients qui, se, euh, qui auront à aller aux salles d'urgence alors que les hôpitaux sont déjà aux prises avec la médecine du couloir. Le gouvernement Ford a promis des investissements pour s'attaquer à la médecine du couloir, mais les familles ne voient rien d'autre que des coupes et des coupes et encore des coupes. Des hôpitaux en crise des intervenants de Première ligne qui reçoivent des avis de licenciement et plus d'Ontariens euh, dans les couloirs. Pourquoi est-ce que c'est ce que le gouvernement offre aux Ontariens lorsqu'ils ont promis beaucoup plus? Ministre, merci. Par votre entremise, M. le Président, je pense que je dois rappeler à, à la chef de l'opposition officielle ce qu'on a hérité au mois de juin dernier, 15 milliards de dollars de déficit. Et qu'on doit travailler avec cela, on doit prendre des choix. On a fait le tour de chacun des postes budgétaires dans tous nos budgets des ministères et nous sommes engagés à protéger l'essentiel, la santé et l'éducation. Et en fait, dans notre budget, nous sommes engagés à dépenser 1,2 milliard de dollars de plus dans la santé publique. C'est pour alléger la situation de la médecine du couloir et d'alléger le, les problèmes de santé mentale nous avons parlé à maintes reprises dans cette Assemblée de pouvoir répondre aux besoins des gens aujourd'hui et à l'avenir. Nous allons de l'avant. La santé numérique et un plan pour la santé mentale et les dépendances. Nous appuyons les hôpitaux et les intervenants de première ligne. C'est ce qui importe, c'est ce que nous sommes engagés à faire. Nous sommes responsables du côté financier et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est tout ce qui importe aux Ontariens. Rappel à l'ordre de nouvelle question, au député de Mississauga Centre. Et Tobico Centre, plutôt. Désolé, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. 15 années de gouvernement libéraux ont rendu la vie plus difficile pour les Ontariens. Le coût de la vie, le coût des, des tarifs d'électricité ont monté en flèche à la suite d'un gouvernement qui n'a pas écouté les Ontariens et ça l'a mené à une approche non pérenne qui a imposé des fardeaux sur les familles travaillant et les gens les plus vulnérables. Les Ontariens ont voté pour un changement avec le premier ministre Ford. Nous sommes en train d'assurer un répit pour les Ontariens et d'assurer une plus grande transparence et de redevabilité. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quelle politique il a mis en œuvre pour assurer un répit aux Ontariens? Au premier ministre, merci. Je voudrais remercier notre député, vedette de Etobicoke Centre. C'est tout à fait une grande ambassadrice de sa circonscription. Nous sommes en train de créer des emplois ici en Ontario et aux États-Unis, donc je comprends comment créer les emplois et on rend la situation, le climat nécessaire pour les entreprises d'investir dans leurs main doeuvre et dans leur équipement pour relancer l'économie. Sous l'ancien gouvernement, on a vu 300 000 emplois fuir la province avec l'aide des néo-démocrates. Ils ont voté, les néo-démocrates et les libéraux ont voté ensemble 98 des fois. Ils étaient côte à côte, ils ont endetté la province, ils ont augmenté les tarifs en électricité, mais devinez quoi? On est en train de changer de cap. Nous avons créé 30 000 emplois le mois dernier à lui seul, 185 000 au total depuis qu'on a été élu Arrêtez la pendule. Merci. Redémarrez la pendule complémentaire. Absolument. Ce qui est très clair, Monsieur le Président, c'est que c'est un gouvernement pour la population. Nous nous sommes engagés à rendre la vie plus abordable aujourd'hui et les années à venir. Alors que le gouvernement fédéral rend la vie plus difficile et plus chère pour, avec leur taxe sur le carbone, notre gouvernement demeure engagé à livrer sur nos promesses aux Ontariens. Nous sommes en train de défendre les droits des personnes âgées, des étudiants et tous les autres Ontariens. Est-ce que le Premier ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de notre gouvernement et comment on défend les droits des Ontariens. Premier ministre, <coughs> Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de Tobico Centre de sa question, mais comme je le disais plus tôt, le mois dernier, au mois d'avril, nous avons créé 30 000 emplois pour les jeunes personnes, 47 000 pour le mois d'avril, le total, et c'est inédit, en dix mois, nous avons créé 170 000 emplois. 170 000 emplois, M. le Président. Et ce n'était pas grâce aux néo-démocrates. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est augmenter les taxes, les impôts, <coughs> d'imposer jusqu'à la mort. Ils ont toujours la main dans les poches des contribuables, comme les libéraux. Il s'agit d'imposer plus de taxes et de dépenser plus. Nous avons adopté notre approche. Nous avons hérité d'une situation d'une province en faillite. Nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars, la plus grande dette infranationale au monde, créée par eux. Ils ont détruit la province. Nous sommes en train de changer de cap et d'améliorer les choses. Restart the la pendule. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Hier, le député de Brantford-Brent est allé sur Twitter et était confus et étonné des histoires de cours annulés dans sa circonscription. Et il a plaidé avec, les, avec ses commettants à savoir si des cours avaient été annulés pour qu'ils puissent découvrir la vérité des choses. Je peux lui expliquer ce qui se passe. Le conseil scolaire de Grand Erie a déjà euh, réduit euh, son personnel de 21 enseignants primaires et 84 au euh, euh, au niveau secondaire, tout le monde sera touché, toutes les circonscriptions. Jusqu'à maintenant, le premier ministre n'a pas pris la responsabilité pour ces coupes qui entraînent plus de souffrance pour les euh, Ontariens. Est-ce qu'il va écouter ses propres députés? Au premier ministre, premièrement, le député de Brantford est tout à fait un grand champion de sa circonscription. Il a créé des milliers d'emplois de, euh, dans sa circonscription. Il écoute la, sa population, ses cométants. Il a joué un grand rôle pour changer de cap lorsqu'il s'agit de la situation de cette province. Et mais je voudrais rappeler à l'opposition, nous avons augmenté le financement de l'éducation de 700 millions de dollars. C'est très simple. Tout, tout le monde peut additionner 2 plus 2, mais peut-être que l'opposition ne peut pas le faire. Nous sommes en train de créer plus d'espace pour l'éducation, de remettre l'argent dans les salles de classe. C'est très simple. Vous ajoutez les enseignants. Et tous les enseignants dans la province, il y en a deux cent mille approximativement, et il y a deux millions d'étudiants. Et en fait, additionner, c'est un enseignant pour chaque dix étudiants. Nous ramenons de l'argent dans les salles de classe, pas pour la bureaucratie, pas pour les conseils scolaires. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le premier ministre doit aller retourner lire un budget parce que nous voyons l'incidence de ces coupes dévastatrices dans nos salles de classe aujourd'hui et la situation ne va que s'empirer Chaque jour, les coupes dévastatrices et l'incidence se fait ressentir. Et désolé à la députée de Davenport de, de, de devoir l'interrompre. Je demandais aux députés du gouvernement de rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez-vous tard. Redémarrez la pendule. Député Davenport, je comprends que c'est difficile pour le gouvernement d'entendre cela, mais à chaque jour, les effets dévastateurs de ces coupes est de plus en plus apparents et à tous les jours, ce premier ministre et le ministre de l'Éducation nient et remettent à plus tard. Et elle, euh, la semaine prochaine, alors que les députés auront à retourner dans leur circonscription, ils auront à répondre à leurs commettants, à savoir pourquoi ils veulent apporter des coupes aux, à, à l'enfance, aux jeunes, de réduire le nombre de classes, le nombre de temps entre enseignants et étudiants. Est-ce que le premier ministre va repenser ce plan désastreux et va créer un plan qui va renforcer notre système d'éducation publique et de mettre la priorité sur les étudiants? Ouais. Au premier ministre... Le euh, député de, de l'opposition euh, euh, continue de parler de coupes et il ne peut pas en nommer parce qu'il n'y en a pas eu. Nous avons augmenté le financement de 700 millions de dollars. Je pourrais, je pourrais les envoyer dans une salle de mathématiques parce qu'ils ne peuvent pas additionner 700 millions de dollars que nous remettons en éducation. Mais ce n'est pas tout, M. le Président. Nous apportons aussi 1,6 milliard de dollars pour protéger tous les postes des enseignants. Je ne peux pas attendre jusqu'à... Et au mois de septembre, pour que toute la rhétorique et tout ce qu'on a entendu de la part de l'opposition illogique et de la part des syndicats, des enseignants qui n'ont pas le meilleur intérêt des enseignants cœur, le... au mois de septembre, nous allons dire oh, « on vous l'a déjà dit, il n'y a pas eu de coupe, nous sommes en train d'investir plus d'argent en éducation, en salle de classe, c'est de quoi il s'agit. » Nous sommes dans cette situation parce qu'ils ont dépensé 15 milliards de dollars de trop, les libéraux. Rappel à l'Ordre, redémarre la pendule. Nouvelle question, député de Barry innisville Merci, M. le Président. Ma question est au ministre qui bâtit le succès, le ministre de l'Infrastructure. La semaine dernière, j'étais à Red Rock pour une annonce enthousiasmante que notre gouvernement pour la population a entamer le début d'un nouveau traitement des eaux usées. La qualité de l'eau est essentielle pour les communautés en santé. Ce nouveau investissement appuie l'infrastructure de qualité que les gens ont besoin. Red Rock, le centre de traitement des eaux usées, va rendre la population plus en santé, protéger l'environnement et pour plus de personnes de profiter de la baie de Nébéné. C'est important parce que c'est une zone de préoccupation en vertu de l'accord de l'entente entre les États-Unis et le Canada pour l'assainissement des eaux. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de cette annonce et comment nous allons faire croître l'économie et l'environnement? Ministre de l'Infrastructure, merci à la députée de barrie Innisville pour cette très bonne question. Ce nouvel projet de traitement des eaux de Red Rock, l'adjointe parlementaire l'a annoncé pour notre gouvernement, va profiter à l'économie et à l'environnement. Nous sommes en train de contribuer deux tiers des coûts de ce projet, plus de 17 millions de dollars. Ce, cette usine de traitement des eaux va assurer la qualité de l'eau dans la région et protéger les cours d'eau et l'habitat euh, de la faune et des poissons. L'infrastructure importe avec cet investissement, nous assurons une qualité d'eau pour la communauté et de se conformer à notre engagement avec notre plan pour la protection de l'environnement. C'est une autre façon que nous mettons l'accent sur la protection de l'environnement sans la taxe de M. Trudeau, la taxe du carbone, nous protégeons ce qui importe le plus avec cet investissement et nous mettons la priorité sur les Ontariens au sujet de toutes les décisions que nous prenons. Complémentaire. Merci de cette très bonne réponse, Monsieur le ministre. Et ma question comme complémentaire, c'est de voir les avantages de ce projet, non seulement aux gens de Red Rock et de Nipponing Bay, mais aussi, c'est un autre exemple, à savoir comment notre... Le plan de protection de l'environnement fonctionne. C'est un plan pour la protection et non pas un plan de taxes. Ça va protéger notre économie et notre environnement en même temps pour assurer euh, plus de développement économique dans la région de Red Rock et de Népessing. Après 15 années de mauvaise gestion des finances des néo-démocrates et des libéraux de concert, ça le fait en sorte que les communautés soient dans une plus grande vulnérabilité. Mais il y a de l'espoir que notre gouvernement est en train de maintenir de respecter nos promesses pour assurer la viabilité financière. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi c'est si important de protéger l'essentiel et d'équilibrer le budget pour que nous puissions ramener la prospérité dans cette province? Euh, au ministre. Merci de cette très bonne question. De, re, de nous remettre sur la bonne voie, ça veut dire d'assainir nos finances. Nous sommes en train de changer les choses. Nous apportons des investissements au bon moment, au bon endroit. Le budget de 2019 établi. Une voie vers la prospérité, un équilibre budgétaire d'ici 25 ans. Cet investissement de 17 millions de dollars veut dire euh, développement économique dans la région, de, le, de faire en sorte que ce soit attirant pour les entreprises et les emplois. C'est un investissement qui va améliorer la qualité de l'eau sur la baie de Nipponing. Le nord de l'Ontario est réellement ouvert aux emplois. Nous aidons les communautés avec des besoins d'infrastructures. Nous protégeons l'environnement tout en créant des emplois et en aidant les familles et en en protégeant l'essentiel. Merci. Nouvelle question, député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le 26 mars, le conseil scolaire de Peel a envoyé une lettre au le ministre de l'Éducation en soulevant sur de sérieuses préoccupations concernant les coupes en éducation parce que le ministre n'a pas répondu Hier, l'école a envoyé une autre lettre au sujet de l'incidence des coupes et des plus grandes tailles de casse. et l'incidence que ça va avoir dans la région de Brampton et de la région de Peel. Donc, je peux comprendre que la ministre reçoit beaucoup de courriels. Donc, je serais ravi de pouvoir lui envoyer cette lettre par les pages. Il y a une copie aussi pour le premier ministre. Dans cette lettre, ils avertissent que les écoles seront laissées avec aucun choix de cours non obligatoires et certaines auront une incidence négative sur certains euh, domaines ou euh, certains cours. Est-ce que le premier ministre croit que de réduire ces cours va aider l'éducation, va améliorer l'éducation dans la région de Peel et dans d'autres régions? Ministre de l'Éducation, vous savez, c'est une autre journée, une autre occasion pour moi de parler au sujet de, de comment on doit nous remettre sur la bonne voie. Nous dépensons 36 millions de dollars sur l'intérêt de la dette et du déficit qu'on a hérité à la suite d'un gouvernement libéral qui a, a, a malmené la province. Et avec mes consultations partout dans la province, j'entends les enseignants regarder envers le conseil scolaire pour voir ce qu'ils peuvent faire pour faire des économies parce que nous sommes là pour défendre les enseignants, les étudiants, les parents lorsqu'on dit au conseil scolaire arrêtez d'être alarmiste et l'opposition arrêtez l'alarmisme plutôt parce que ils peuvent regarder à l'interne et trouver des économies et on doit se concentrer sur les, de, de protéger l'essentiel et c'est l'environnement le, d'apprentissage en salle de classe, les conseils scolaires, interruption du Président, merci, complémentaire, merci Monsieur le Président, les étudiants partout dans la région de Peel ont critiqué les coupes en, en éducation, que ce soit d'annuler des cours ou de euh, mettre à pied des enseignants ou d'augmenter les salles de classe, les gens sont préoccupés partout dans la province. Au niveau des cours qui ont été annulés par le conseil scolaire de Peel, pour certains étudiants, ces cours sont essentiels pour leur engagement dans l'école et qui inspirent des apprenants. La réduction ou l'annulation la, de ces cours va dé, réduire l'engagement des étudiants, qui est directement en lien avec les succès des étudiants et leur capacité d'être diplômés. Donc, je vais poser la question encore une fois. Pourquoi est-ce que le premier ministre fait en sorte que la situation est si difficile pour que les étudiants puissent avoir tous leurs cours pour avoir le diplôme euh, secondaire? Oh, On a entendu la députée d'en face. Cela prouve la décision du fait qu'il faut revoir l'examen des conseils scolaires. C'est de la fauteuse. Tout ça, c'est cruel. Et. Tout ça a un impact négatif sur les élèves. Nous voulons que les conseils scolaires se retroussent, se retroussent les manches pour trouver des efficacités et enfin créer une atmosphère d'apprentissage. Chef de l'opposition rappelle à l'ordre. Groupe parlementaire de l'opposition à l'ordre. Ministre, une fois de plus. Pour moi, je suis allumé. Ce n'est pas accidentel que les gens de la province nous ont demandé de revoir l'examen des conseils scolaires. Ils sont tannés de la mauvaise gestion des conseils scolaires et la rhétorique des conseils scolaires, c'est inacceptable. Nous devons nous assurer que les conseils scolaires sont responsables et qu'ils peuvent trouver des économies au lieu de tenir des propos alarmistes. Auprès des élèves et des enseignants. À l'ordre. Prochaine question. Député de Guelph, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Obio est venu à Queen's Park pour parler de l'importance inaudible. Rappel au règlement. Nos rappels au règlement pendant la période des questions. Intervention du président. Que le, il pas, il ne peut, le député de Guelph ne peut pas poser une question. député de Mississauga, Aaron Dale. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Le plan du gouvernement pour l'aide sociale. C'est davantage une démarche accessible pour le, le retour au travail et d'avoir de meilleurs résultats. La ministre a souvent dit que la meilleure solution est une société avec passion. Et le meilleur programme social, c'est l'emploi. Monsieur le Président, le gouvernement a créé 117... 1 000 emplois depuis juin 2018. Est-ce que la ministre peut décrire le programme d'aide sociale et permettra aux plus vulnérables de se sortir de la pauvreté? Ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, je suis heureuse de répondre à la question. L'aide sociale coûte à la province 10 milliards de dollars. Une personne sur sept se retrouvent dans la pauvreté. Il faut trouver une solution. Au cours des 15 dernières années, les gens ont dû aller sur l'aide sociale. Ce nombre a augmenté à la hauteur de 55 Dans le même temps, nous avons 200 000 emplois non pourvus en Ontario au cours des derniers mois depuis que je suis au pouvoir, depuis que je suis au ministre, et, et nous avons créé 170 000 emplois. On pense qu'il y a des milliers d'emplois pour les personnes sur l'aide sociale qui méritent la dignité d'un emploi. Voilà pourquoi on écrit, on prévoit des services euh, continus pour former les personnes pour les emplois, pour qu'elles puissent avoir un chèque un des entreprises pour s'occuper d'eux-mêmes et de leurs familles. C'est la meilleure solution complémentaire. Merci. À la ministre pour le travail qu'elle fait pour aider les plus vulnérables. Plus d'un million d'Ontariens sont sur l'aide sociale. Sous l'ancien gouvernement, ces personnes avaient un programme discontinu dans un cercle de pauvreté. Ainsi, une 1 des personnes sur l'aide sociale réintègrent le travail au cours des mois. Est-ce que la ministre peut élaborer la façon dont le gouvernement voit l'aide sociale pour aider les plus vulnérables à trouver un emploi et à devenir autosuffisants? Ministre, nous devons avoir, devons avoir de meilleures familles, de... Rue sécuritaire, voilà pourquoi on travaille avec les autres ministères pour investir, avoir un service de transfert ou en continu pour qu'ils puissent retourner au travail, pour recevoir les santé, les soins de santé, les services de garde nécessaires, pour s'assurer qu'ils n'ont pas autant de taxes, voilà pourquoi on a accordé un crédit de taxes. On fait les choses différemment on permet d'optimiser toute la démarche du gouvernement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on travaille avec le ministre des so du, de la formation et des collèges et des universités pour les former pour retourner au travail dans une magnifique société. Que nous allons revoir le système d'aide sociale. Je dois dire, nous voulons protéger ce qui est essentiel, ce qui est essentiel, une société avec de la compassion voilà ce que nous allons faire. Merci. Prochaine question. Député de Waterloo, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi dernier, à Waterloo, on a entendu que le Bureau de la Santé sera fusionné avec Peel, avec Wellington, Dufferin et Guelph. Ce Bureau de la Santé desservira 3 millions de personnes avec des besoins différents sur une grande surface. Avec des millions de coupes, et ils sont inquiets. Pourquoi? Il y aura moins d'argent pour desservir plus de personnes. Et le gouvernement ne comprend pas l'impact de ces coupes. Pourquoi ce gouvernement ne pense pas avant d'agir? Question au premier ministre. Ministre de la Santé et des soins de, la, de longue durée. Nous revoyons le réseau de la santé pour intervenir et satisfaire Maintenant, aux, aux besoins des ontariens. Maintenant, il y a l'avenir le document auquel elle renvoie. C'était un, un document consultation. Aucun Aucune décision n'a pas été prise. Une décision, décision qui s'est prise avec les, les bureaux de santé et avec les municipalités. municipalités Au fin de la discussion, il n'y a rien de décisif qui a été pris. Nous allons avoir des, des discussions, nous allons rencontrer les bureaux de la santé et les municipalités. Il, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de panique. Malgré tout, le bureau de la santé et le bureau, qu'il n'y a pas eu de consultation sur les nouvelles descriptions, on n'a pas reçu de raison. Pourquoi? Comment faire les choses? Le Bureau de la santé fonctionne parce qu'il empêche la propagation des maladies. Pour chaque dollar dépensé, il y a 45 dollars d'économie au réseau de la santé. Ce sont des investissements intelligents dans le réseau de la santé, Ou lorsque les hôpitaux sont, sur, sont saturés, un plus grand nombre de personnes qui meurent, ces coupes à la santé publique sont irresponsables. Les experts dans le domaine disent au gouvernement pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? Faites vos commentaires par la présidence. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Les consultations ont lieu. Il y a des techniques, des étapes techniques. Il y aura des consultations avec les bureaux de la santé, avec les municipalités concernant les délimitation pour s'assurer de satisfaire aux besoins des ontariens. Avec le budget qu'ils auront en santé publique, ils seront en mesure de satisfaire aux besoins des collectivités en s'assurant que les gens sont vaccinés, que les enfants ont un petit-déjeuner et un déjeuner et que les gens avec des besoins particuliers sont satisfaits. Nous le ferons. Si les gens fixent des priorités, nous sommes responsables des deniers publics. On assume notre responsabilité au sérieux et les bureaux, et on souhaite que les bureaux de santé publique fassent de même. Prochaine question, député de King Vaughan. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Quelle que soit notre allégeance, on doit défendre la tolérance et l'inclusion en 2019. Dans cette démocratie libérale, il y a davantage de crimes haineux, y compris de l'antisémitisme, perpétue l'intimidation. Il revient à nous tous de dénoncer cette haine dans ma propre collectivité à l'échelle de la province et dans le monde. On a vu un plus grand nombre de crimes haineux jamais enregistrés contre les Juifs. Et plus récemment, les nouveaux actes d'antisémitisme à la Solliciteur général, Allez-vous faire une campagne pour combattre toutes les formes d'Aide, y compris l'antisémitisme, dans cette province? Solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de King Vaughan va avoir soulevé cet enjeu important aujourd'hui. Cela mérite l'attention de tous les députés. Le gouvernement n'a aucune tolérance pour les crimes de haine, de violence, quelle que soit la forme. Ce n'est pas un enjeu partisan. Et je sais que les députés des deux côtés vont se joindre à nous pour dénoncer la discrimination raciale. Soyons clairs, l'Ontario est l'un des endroits les plus inclusifs et acceptables dans le monde pour les minorités. Mais il y a davantage de crimes de haine par des personnes qui cherchent à diviser les communautés. Le racisme est une menace en Ontario. Certaines personnes en Ontario, y compris chez si les Noirs, les Juifs et les Autochtones, font l'objet de, de partialité. En tant que responsable, je peux dire, nous allons prendre des mesures, adopter des mesures pour éliminer ces gestes de haine complémentaires. De retour à la ministre, Sir Weston Churchill a dit, ceux qui refusent de tirer des enseignements de l'histoire, l'histoire va se répéter. Nous devons intervenir. L'antisémitisme augmente dans le monde, que ce soit à Toronto, à Paris, à Buenos Aires. Ici, on s'attend à ce que tous les gouvernements dénoncent la violence et de division avec la prolifération de gestes nés contre les Juifs. et il incombe au gouvernement fédéral d'avoir des politiques qui font la promotion des valeurs de la liberté. À la solliciteur générale, pouvez-vous décrire les mesures adoptées par le gouvernement pour assurer la sécurité, défendre les victimes et de s'attaquer à ceux qui s'attaquent aux personnes en raison de leur confessionnalité? Ministre, du solliciteur général. Merci aux députés. Le gouvernement a un rôle à jouer pour éliminer les, toutes formes de haine et l'antisémitisme. On travaille avec tous les partenaires et les ontariens pour s'attaquer à ces menaces pour la sécurité de tous et chacun. En tant que gouvernement, on a promis de donner aux policiers les outils nécessaires pour faire le travail, y compris lutter contre les crimes haineux pour une société plus inclusive. C'est à nous tous, en tant que citoyens, de sensibiliser, d'apprendre l'histoire pour ne pas que l'histoire se répète, de reconnaître nos propres préjugés. Mais à nous tous, il incombe de dénoncer les actes de haine. Cela prend le courage de le faire, mais on doit le faire. Ensemble, on peut s'assurer que les droits et libertés de l on, des ontariens sont respectés et qu'on peut travailler ensemble pour lutter contre les menaces de discrimination au travail, à l'école et dans les collectivités locales pour l'avenir de nos enfants. Prochaine question, député de London, Franchise. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Plus tôt le mois, au début du mois, les services ambulanciers seront gelés pour l'année. Cette semaine, les services ambulanciers ont fait leur provision budgétaire pour tenir compte du gel du budget et ce n'est pas bien. Ils prévoient un trou de 700 000 dans le budget qui, qui entraînera une augmentation de l'impôt foncier pour ne pas couper les services. Pourquoi le premier ministre Force London? À augmenter l'impôt foncier pour financer les services ambulanciers qui sauvent des vies. Question renvoyée à la ministre de la Santé des soins de, la, des soins de longue durée. Ils jouent un rôle important, ils, ont, ils jouent un rôle essentiel. Nous voulons un financement stable pour les ambulanciers, pour la prestation des services, pour qu'on puisse augmenter la technologie pour un plus, meilleur accès et une intervention plus rapide pour mieux comprendre la situation sur la scène et qu'ils peuvent dispenser ces services plus rapides parce que le temps, c'est essentiel. Nous voulons que les gens aient les services nécessaires, que ce soit en allant à l'hôpital ou que ce soit des services dispensés par les ambulanciers. On apprécie le travail qu'ils font. Et on leur donne un financement stable complémentaire S -s sans long le côté de le financement est très faible. On peut se pencher à ouvrir le budget, mais on ne peut pas enlever davantage. Le gouvernement et le financement mettra les services à risque. Quand il y aura une urgence, lorsqu'il y a une urgence, ils appellent le 911. Ils appellent que les services seront là pour les aider à sauver leur vie. Pourquoi le premier ministre gèle le financement des services ambulanciers pour sauver des vies? Une fois que le ministre de la Santé et des soins de longue durée, les municipalités ont vu une augmentation de 5,8 augmentations en 5 000 ans en 2017 et 5,8 en 2018. On assure le financement stable pour assurer aux bilanciers qu'ils dispensent les services et les revenus nécessaires. Je dois rappeler à la députée, nous avons hérité d'un déficit de 15 milliards, la dette intranationale la plus élevée dans le monde. Nous devons équilibrer les, euh, la démarche. Je suis confiant qu'avec l'augmentation au cours de la dernière année et le financement stable, sera en mesure de faire l'excellent travail qu'ils font dans les collectivités à l'échelle de l'Ontario. Prochaine question. Député de Mississauga S. Cooksville. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Nous tous, en cette Chambre, nous avons loué un logement au cours de notre vie. La première fois, c'était lorsque vous avez quitté votre foyer lorsque et parfois lorsque vous avez déménagé ailleurs. Et il est de plus en plus difficile de trouver des logements d'habitation en Mississauga et en Ontario. Le taux d'occupation est faible. Il n'y a pas suffisamment de foyers pour les maisons qui entraînent entraîne l'augmentation des coûts. Lorsqu'il y a eu la régie du logement... Il y avait des unités de logement qui ont été annulées, ce qui a été inacceptable. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur les mesures adoptées par le gouvernement pour rendre le logement locatif plus abordable à l'échelle de l'Ontario, ministre des Affaires municipales et du logement? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de Mississauga S. Cooksville pour cette excellente question et pour la défense dans ce dossier. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut l'applaudir. Comme je l'ai dit plus tôt en Chambre, nous avons un problème d'approvisionnement. Nous avons un taux d'inoccupation le plus faible en Ontario. Nous adoptons des mesures pour augmenter le nombre de logements locatifs en Ontario. Euh... Nous voulons également augmenter le nombre de logements locatifs à long terme tout en protégeant les locataires. Et cela crée une atmosphère d'investissement pour créer davantage de logements locatifs. Je vais y en parler plus tard pendant la complémentaire. Nous construisons davantage d'habitations et nous offrons davantage d'options. Merci au ministre de son excellente question de ma circonscription. Les gens, quel que soit leur revenu, ont de la difficulté de trouver un logement locatif et la moitié des locataires pour un deux chambres est trop élevée pour leurs moyens c'est-à-dire que les unités de logement qui quittent le foyer familial ou pour les aînés qui souhaitent diminuer leurs besoins, nous voulons, nous voulons que l'acquisition d'une maison soit davantage disponible et offrir davantage d'options pour vivre près de leur travail. Est-ce que le ministre peut parler davantage des mesures adoptées par le gouvernement? Pour, créer, pour construire davantage d'unités locatives à l'échelle de l'Ontario. Le ministre des Affaires municipales, je remercie le député de son excellente question. Afin d'encourager la construction de plus d'unités d'habitation, nous permettons à ce que les droits d'aménagement soient payés au cours d'une période de cinq ans, c'est-à-dire les frais ne seront pas payés tant que les unités ne sont pas occupées. Et les unités secondaires seront exemptées des frais d'aménagement. C'est une façon d'encourager la construction de davantage de ces unités secondaires. Nous travaillons avec Tribunaux Ontario pour combler les lacunes et pour offrir, offrir plus de ressources aux locataires. Nous encourageons la construction de nouvelles unités près des stations de transport pour que les Ontariens puissent se rendre au travail beaucoup ra plus rapidement. Ces changements encourageront la construction de plus d'unités de logement. Et je remercie le député de son excellente question. Une nouvelle question, le député de Temin. Ministre de l'Éducation, en raison des coupures du euh, Premier ministre à notre système d'éducation et de vous, Madame la Ministre, les programmes d'immersion français à travers, la, à travers la, à, à la province sont en péril. Le Conseil du de Toronto prévoit une réduction de plus de 12 milliards millions de dollars, je dois dire, et l'immersion française euh, euh, pourrait être capable de combler leur budget. Les élèves à Hamilton craignent qu'ils ne pourraient pas suivre les programmes d'immersion français à leurs écoles cet automne à raison de l'augmentation du nombre d'élèves par classe. Et le Conseil scolaire du district de Upper Grand a alerté... Le fait que les classes moins nombreuses et des programmes spécialisés comme l'immersion française pourraient devenir non viables. Pourquoi, Madame la Ministre, que vous êtes en train de réduire les programmes d'immersion euh, de français dans cette province? La ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous investissons dans l'éducation à l'échelle de la province un programme de langue anglaise et de langue française. L'immersion française, c'est quelque chose de très important. J'ai rencontré nos partenaires du domaine et nous allons honorer les attentes et les nécessités de notre, du, du caractère bilingue de notre province. Les conseils scolaires font de l'alarmisme et la députée d'en face perdure cet alarmisme en septembre. Les enseignants seront là, les cours seront offerts et, en fait, nous nous concentrons sur les résultats des élèves. Et peu importe ce que disent les députés d'en face, nous investissons, comme l'a dit le premier ministre, nous investissons 700 millions de dollars en éducation et donc nous allons rétablir le réseau scolaire, peu importe ce que dit le député d'en face. Complémentaire. Monsieur le ministre, vous êtes en train d'accuser les conseils scolaires et tout le temps c'est vous et vos coupures sont dans le centre de quoi qu'il peur le monde dans cette province. Je vais me répéter, il n'y a personne qui a assez dépeuré rien en, en Ontario autrement que vos coupures. Les conseils scolaires d'un bord de la province à l'autre est en train de dire la même affaire. Qui ont besoin de faire des décisions de réduire les programmes d'immersion Pourquoi Parce que de les coupures que votre ministère est en train de passer au Conseil scolaire. So, donc, je vous demande la question encore. Pourquoi que vous êtes en train de mettre en péril les programmes d'immersion dans cette province La ministre. Monsieur le président. Vous savez quoi? À l'ordre. Permettez à la ministre de répondre. Madame la ministre, les affirmations du parti d'en face sont très amusantes. À maintes reprises, ce parti, en fait, endommage sa propre réputation. En automne, nous allons voir que ce n'était que de l'alarmisme. Nous investissons de manière sans précédent dans l'éducation. Nous investissons dans la littératie financière, dans les mathématiques, dans des efforts pour avoir de bons climats d'apprentissage pour nos élèves francophones. Nous rétablissons le réseau scolaire. Eux, ils peuvent dire que le ciel tombe, mais en réalité, Merci. Question suivante, la députée de Simcoe Nord. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, les métiers spécialisés jouent un rôle essentiel dans notre économie, mais cependant, il y a énormément de postes à pourvoir. Les employeurs de ma circonscription sont frustrés par les exigences administratives qu'a créé le dernier cadre en matière de métiers spécialisés et le manque d'action du dernier gouvernement pour rendre la vie plus simple à ces ouvriers spécialisés. J'étais très heureuse de voir un plan de notre gouvernement dans le budget pour moderniser les métiers spécialisés en Ontario. La ministre peut-elle nous dire comment la modernisation des métiers spécialisés fera en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires et à la création d'emplois? La ministre, la formation... Merci à la députée de Simcoe Nord de son excellente question. Contrairement au NPD, notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires et à la création d'emplois en nous attaquant aux fardeaux auxquels font face les ouvriers spécialisés. Nous avons adopté un projet de loi qui a réduit le ratio entre compagnons et apprentis. Dans le budget de 2019, nous avons déposé un projet de loi qui, si adopté, créera un réseau flexible pour les ouvriers spécialisés de la province. Il y aura moins de tracasseries, les, les programmes seront simplifiés et nous allons faire de la promotion de cette excellente carrière. Ce nouveau cadre permettra à notre main dœuvre de répondre aux besoins du marché du travail. L'Ontario sera ouverte aux affaires est ouverte à la création d'emplois. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. C'est excellent que nous nous attaquons au cadre en matière de d'ouvriers spécialisés qui ne fonctionnaient pas. Nous sommes à l'écoute des employeurs. Notre plan s'attaque au fardeau administratif et fera en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires. Notre gouvernement comprend à quel point il est important de, de s'attaquer à cet écart de compétences et de dégager des possibilités de carrière pour nos jeunes. La ministre pourrait-elle nous expliquer la manière par laquelle ce plan entraîne la création de bons emplois en Ontario? La ministre de la Formation. Merci à la députée de cette question. Les employeurs nous ont dit haut et fort que notre plan porte fruit. En comité, Stephen Hamilton de l'Association des constructeurs de maisons a parlé des membres de son association qui ont euh, employé des apprentis depuis nos changements. Jamie Adams de Pioneer Craftsman de Waterloo a déjà engagé trois apprentis de plus. Gary Birch de Halliburton a engagé deux les apprentis de PLUS et Peter Mazin de CCR, Building and Remodeling à London, a engagé six apprentis en menuiserie. Ce ne sont que quelques exemples des emplois qui ont été créés en résultat de nos gestes. Merci. Question suivante. Le député de York, Sud-Weston. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Santé publique, Ontario fournit des services de santé essentiels à la population de Toronto, mais dans ma circonscription, il y a 102 programmes à risque en raison des compressions du gouvernement à la santé publique, par exemple des programmes de petits déjeuner qui donnent des repas à des milliers d'élèves de ma circonscription. Arrêtez la pendule. La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, à l'ordre. Redémarrer la pendule. Le député. Monsieur le Président, cette question s'adresse au Premier ministre. Santé publique Toronto fournit des services de santé essentiels à la population, mais dans ma circonscription, il y a cent programmes qui sont à risque en raison des compressions du gouvernement à la santé publique, par exemple des programmes de petits déjeuners qui servent des milliers d'élèves ou des soins buccodentaires pour personnes âgées. Pourquoi le gouvernement Tourne-t-il le dos aux ontariens et au bien-être de la population? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je suis d'accord, la santé publique est très importante et nous sommes déterminés à fournir à la Ville 114 millions de dollars pour la santé publique cette année, ce qui leur permettra de fournir les services essentiels d'immunisation, de petits-déjeuners, ces programmes de petit-déjeuner sont financés partiellement par le ministère des Services communautaires qui finance également les programmes visant à soutenir les enfants ayant des besoins particuliers. Mais si le bureau de santé à Toronto se concentre sur son budget, elle sera en mesure de fournir ces programmes, mais plutôt de faire une vérification complète de toutes leurs dépenses, comme nous l'avons fait, la réponse automatique, c'est haussons les taxes. Mais ce n'est pas la réponse. La ville de Toronto doit faire le travail qui s'impose et doit déterminer quels changements doivent être apportés afin de pouvoir fournir ces services publics essentiels. Question complémentaire. Cette question s'adresse encore une fois au Premier ministre. Nous devons tirer des enseignements du passé pour que l'histoire ne se répète pas. Les bureaux de la santé ont été identifiés comme... Une manière d'éviter des tragédies comme à Walkerton ou comme la tragédie de Strasse. Les investissements en santé publique sont essentiels pour que l'Ontario soit en santé. Mais couper le financement à la santé publique et mettre à risque une centaine de programmes de la santé à york sud dans ma communauté serait nuisible à la santé à long terme de notre communauté. Le gouvernement fera-t-il ce qui s'impose et annulera-t-il les compressions à la santé publique à l'échelle de la province? La ministre. Le ministère de la Santé fournira à la Ville de Toronto 114 millions de dollars pour la santé publique cette année. C'est un montant qui leur permettra de fournir les services et les programmes nécessaires. La Ville devrait étudier l'ensemble de ses dépenses en santé afin de fournir les services essentiels. Les gens me disent qu'ils s'intéressent aux programmes d'immunisation, des programmes de petit-déjeuner, le soutien aux personnes ayant des besoins particuliers. Nous avons également investi 90 millions de dollars pour un programme bucco-dentaire pour personnes âgées à faible revenu. Nous faisons les investissements dans les services qui comptent le plus. Et si la Ville de Toronto fait le travail qui s'impose, elle trouvera que le budget est adéquat pour fournir les services dont les gens dépendent. Le temps pour la période des questions est écoulé. Le député de Sudbury a un rappel au règlement. Merci. Un rappel au règlement. J'aimerais apporter une rectification ce matin. Je disais que 300 personnes Ontario sont mortes en raison des surdoses au cours de six mois, mais le chiffre, c'est 629 au cours des premiers mois entre janvier et juin 2018, le député de Brantford-Brandt. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ma fille. Elle fait ses études au Collège Mohawk. Je suis très fier de ses réalisations. Elle sera toujours ma petite fille. Merci d'être venu à Park. I'm going to ask our pages to assemble at this time. C'est le moment de reconnaître l'excellent travail de ce groupe de pages. Les pages sont travaillants et intelligents. Leur travail est essentiel dans cette chambre. Nous sommes très fortunés de les avoir. Ils vont retourner chez eux en mieux comprenant la démocratie parlementaire. Et au cours des prochaines années, ils poursuivront leurs études et contribueront à leur province et à leur communauté. Peut-être un jour, ils siégeront dans cette Chambre comme députés. Nous vous présentons nos meilleurs souhaits. Donc, je demande aux députés de faire preuve de notre appréciation envers ces pages. Merci beaucoup. Ils méritent une augmentation. Nous avons un vote différé sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 107, loi modifiant le code de la route et diverses autres lois reliées aux questions de transport. Convoquer les députés, ce rien de cinq minutes. Je demande aux députés de bien vouloir reprendre leur place. On Le 8 mai 2019, 2019 M. a proposé la deuxième lecture du de projet de loi 107. Tous ceux qui sont pour la motion se lèveront à tour de rôle. Mr. Here, Mr. Uir, Mr, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Smith Day Thompson, Mr. Mr. Thompson, Mr. Mr. Beth Mr. Mr. Ford, Mr. Ford, Ms. Elliott, Ms. McLeod, Ms. McLeod, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Hardiman, Mr. Acobusi, Mr. Mr. Hardeman, Mr. Hardeman, Mr. Tabolo, Mr. Tabolo, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mrs. Marto, Mr. Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. Mr. Bailey, Mr. Ms. Fullerton, Fullerton, Ms. Mr. Fullerton, Jones, Jones, Mr. Cho Scarborough North, Mr. Scarborough Rickford, Mr. Mr. Miller Perry Salmuscoka Mr. Lecce, Mr. Coe, Mr. Mr. Mr. Downey, Mr. Downey, Mr. Gill. Mr. Gill, Mr. Cut, Mr. Cut, Mr. Calandra, Mr. Calandra, Ms. Cerma, Ms. Cerma, Mr. Parsa, Mr. Parsa, Ms. Kelly, Ms. Kelly, Mrs. Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Antipolopoulos, Mr. Antipolopoulos, Mr. Mr. Sarkaria, Mr. Sarkaria, Mr. Osterhoff, Mr. Osterhoff, Ms. Park, Ms. Park, Ms. McKenna, Ms. McKenna, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Ms. Kuzendova, Ms. Kuzendova, Mr. Romano, Mr. Romano, Mr. Mr. Harris, Mr. Harris, Ms. Hogart, Ms. Hogart, Ms. carr Ms. Carr-Harleyos, Ms. Fee, Ms. Fee, Mr. Cho Willowdale, Mr. Cho Willowdale, Mr. Crawford, Mr. Crawford, Ms. Tangis, Ms. Tangis, Mr. Puccini, Mr. Puccini, Ms. Wise, Ms. Wise, Ms. Tangri, Ms. Tangri, Mr. Anand, Mr. Mr Rashid, Mr Sandu. Mr. Sandu. Mr Smith, Mr Smith Mr Mr Mr Mr Mr Mr Roberts, Mr Sabawi. Tous Mr. Sabawi. ceux qui sont contre, la motion se lèveront à tour de rôle. Miss Bell, Miss Bell, Madam Angelina, Madame Jelinek, Madame Jelinek, Mr Tabin, Mr Tabin, Mr. Mr Singh Brampton Centre, Mr Singh Brampton Centre, Mr. Buisson, Mr. Buisson, Miss Horvath, Miss Horvath, Mr Nadasch, Mr Nadasch, Mr Spite, Mr Spite, Mr. Mr Sattler, Mr Sattler, Sattler, Sattler, Mr Begum, Ms. Beckham, Mr Begum, Shaw, Mr Shaw, Mr Yard, Mr Yard, Mr Carpoche, Mr Carpoche, Mr Mantas, Mr Mantas, Mr Armstrong, Mr Armstrong, Mr Stiles, Mr Stiles, Mr Kernahan, Mr Kernahan, Mr West, Mr West, Mrs Stevens, Mrs Stevens, Mr Gates, Mr Gates, Mrs Gretsky, Mrs Gretsky, Mr French, Mr French, Mr Miller Hamilton East Stony Creek, Mr Miller Hamilton East Stony Creek, Mr Singh Brampton East, Mr Singh Brampton East, Miss Andrews, Miss Andrews. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Taylor, Taylor. Mr. Taylor. Mr. Burch. Mr. Burch. Mr. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Glover. Mr. Glover. Ms. Morrison, Ms. Morse, Mr. Morrison. Mr. Morrison. Mr. Rakosovich. Mr. Hardin. Mr. Ha Ms. Hardin. Miss Hunt. Miss Monty Farrell. Miss Farrell. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Oui, 64, non, 37. Les oui étant 64, les non étant 37, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'ordre de la Chambre du 15 mai 2019, le projet de loi est renvoyé au comité permanent des affaires gouvernementales. La chef de l'opposition, en rappel au règlement. Monsieur le Président, j'aimerais reconnaître. La présence de Kerry Lee Crawford de g 987 est là car cet après-midi, on rendra hommage à Fitzroy Gordon. C'était important de reconnaître sa présence. Les travaux de cette chambre reprendront à 13 heures.